Pause pendant la vidéo, c'est juste pour vous dire qu'il 99,7% des viewers qui sont pas abonnés à la chaîne. Bonne vidéo! Regarde la description